Ah ah, ah. Rebonjour à tous. Euh, on s'est mis ce matin pour ceux qui étaient là. Euh, nous allons euh, cette fois parler euh, euh, de deux chaînes éditoriales en particulier. Malheureusement il y en manque deux autres euh, qui, euh, étaient, qui sont absents aujourd'hui. Donc deux chaînes éditoriales, en fait, pourquoi on les présente dans un cadre un peu particulier, c'est qu'elles ont été faites complètement sur mesure et spécifiquement euh, dans le cadre de, de deux projets qui vont être expliqués par chacun des, des participants. Euh, on les distingue des, des produits que j'appelle moi du libre, qui sont euh, disponibles pour la communauté. Donc il va y avoir deux intervenants, d'abord Céline Bure pour l'IFCAM, euh, elle présentera elle-même ce qu'est LivCam. elle le fera beaucoup mieux que moi. Et ensuite Thierry Chassa qui fera la même chose, mais cette fois-ci pour l'Enfip. Alors je précise juste deux petites choses, c'est-à-dire d'une part on ne va pas faire euh, la présentation de toutes les copies d'écran des éditeurs, différentes publications, etc. Ce que j'ai plutôt demandé euh, en termes d'intervention, c'est de vous montrer euh, un peu les, les contextes et la démarche projet qui a fait que ça marche, et avec les, aussi les ce qui fait que ça ne marche pas sur certains points, avec certaines limites. On va essayer de faire quelque chose de relativement interactif. Néanmoins, comme d'habitude, il faut bien qu'à un moment, on présente les choses assez clairement. Donc ce que je vous propose, c'est que les deux intervenants euh, fassent leur présentation et qu'on se garde euh, un petit peu de temps à la fin pour les questions. Donc si vous avez des questions au cours de la présentation, essayez de les garder pour la fin. Voilà, je passe la parole donc à Céline Bure de l'IFCAM. Bonjour. Euh, merci Xavier pour euh, cette introduction. Donc, je suis ravie d'intervenir dans cette euh, session sur les chaînes éditoriales euh, pour la formation professionnelle. Euh, je vais vous expliquer euh, ce que euh, nous avons réalisé à Lifcam, donc notre scénario qui n'a pas de petit nom aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on qu'on travaille là-dessus. Euh donc, euh, l'idée, plutôt que de vous détailler l'ensemble des, des fonctionnalités spécifiques euh, qui sont dans notre modèle documentaire, euh, je vais plutôt vous expliquer le, le rôle des acteurs euh, qui utilisent Scénarii et qui font vivre le dispositif, donc euh, mettre l'accent sur la partie plutôt collaborative. Alors, avant de détailler euh, l'ensemble des acteurs du, du dispositif, je vais quand même vous redonner quelques éléments de contexte euh, donc le groupe Crédit Agricole euh, qui est le leader de la Banque universelle de proximité en France et l'un des tout premiers acteurs européens euh, du domaine bancaire. Donc euh, banque coopérative et mutualiste qui recense aujourd'hui 51 millions de clients euh, et 150 000 collaborateurs qu'il faut former. Donc c'est là que l'IFCAM intervient. L'IFCAM c'est l'université du groupe. Crédit Agricole, qui est aujourd'hui le centre d'investissement et de développement du capital humain du groupe Crédit Agricole. Donc 154 salariés, 480 offres au catalogue, 12 000 inscriptions au parcours diplômant euh, certifiant. Donc je ne vais pas vous détailler l'ensemble des, des chiffres de cette diapo. Euh, ce que je souhaite préciser, c'est que l'IFCAM s'adresse à toutes les populations cibles du groupe, donc euh, les élus et présidents de caisses régionales, les élus de caisses locales, les dirigeants, les techniciens et employés du groupe. Et donc, nos formations euh, sont plutôt sur des domaines comme euh, le réglementaire, la conformité, euh, le management, euh, tout ce qui est euh, démarche commerciale aussi, donc les conseillers clientèle. Euh, Peut-être certains d'entre vous euh, sont au crédit agricole aujourd'hui. Voilà. Donc. Euh, si on fait un petit focus sur la formation à distance dans le dans le groupe, euh, je pense que ce qui va être important, c'est de de voir ce chiffre de 3000 collaborateurs qui se forment quotidiennement sur la plateforme e-learning euh, du groupe qui est euh, Cifadis 8.5.3. Donc notre plateforme e-learning est connectée aux deux SIRH du groupe. Donc on a fait des développements spécifiques pour cela. Euh, donc on a 50 entités, 150 correspondants qui pilotent la formation de 140 000 collaborateurs. 6210 ressources, etc. Enfin bref, je, je passe également sur l'ensemble de ces chiffres un peu techniques, c'est juste pour illustrer la notion de volume euh, qui est derrière. Alors, scénarii dans tout ça. Effectivement, on peut se poser la question de la place de cet outil dans ce panorama euh, un peu global. Euh, J'aimerais d'abord évoquer le, le pari gagnant qu'a fait l'IFCAM en 2007, euh, suite à sa rencontre avec l'UTC, forcément. Euh, donc pour répondre à la problématique d'industrialisation de la production des documents, euh, donc les documents de des parcours certifiants et diplômants, c'est n'est pas l'ensemble du fonds documentaire, c'est vraiment des, des formations bien spécifiques. Euh, donc un projet entre 2007 et 2012, donc une grosse phase de modélisation, et puis après la production qui s'est accélérée pour arriver jusqu'à 180 heures de formation sous forme de module e-learning, donc, ils sont diffusés au format SCORM 1.2 sur notre plateforme, illustrés de coach, mises en situation, animations, etc. Euh, et puis, enrichis d'exercices, donc vraiment le, le côté e-learning traditionnel tel qu'on peut le voir dans la formation professionnelle. Euh, grâce au multi-support, on a pu également gérer la, la question des livres, les livres reprographiés qui sont envoyés aux apprenants dans les différentes entités. Donc, ça, c'était pour le rapide historique. Et donc euh, aujourd'hui, c'est en 2013 de nouveaux enjeux. Donc pour ça, il faut se replacer dans le contexte du groupe Crédit Agricole avec un, un projet euh, de groupe à moyen terme euh, qui impacte fortement notre système de, de formation, hein, vraiment de grosses attentes. Euh, depuis le 1er janvier 2013, l'IFCAM s'est transformé en GIE au service de ses adhérents, donc les adhérents qui sont les caisses régionales. Et les filiales du groupe Crédit Agricole. Donc en gros, 2013, pas mal de pression pour l'IFCAM pour arriver à répondre aux attentes des, des adhérents avec un axe prioritaire qui est le fait d'accélérer notre rythme de mise à jour des contenus. Jusqu'ici, on était sur euh, des, des mises à jour une fois par an, à chaque rentrée, enfin, soit automne, soit printemps, mais voilà, on prenait, on prenait un petit peu le temps de faire nos mises à jour. Là, il faut qu'on soit en capacité de produire à la volée de nouveaux dispositifs, à chaque euh, nouvelle loi. Euh, on, on pense à la loi de finances euh, tous les ans qui tombe et qui fait évoluer euh, nos, nos contenus, les chiffres clés, etc. Donc il faut qu'on soit capable d'être réactif sur tout ça. Euh, et pour accélérer le rythme de mise à jour, il n'y a pas photo. Il faut il faut élargir le cercle d'acteurs concernés. Euh, donc ça, je, je vous en parle juste après. Du coup, un autre levier, c'est aussi euh, nos convictions pédagogiques qu'on a réaffirmées, un renouvellement de notre image de marque et un socle technique renforcé. Donc, Je vous détaille tous ces points juste après. Alors, Les acteurs concernés par scénarii, euh, à chacun son rôle. Hein, la séparation des métiers dans la chaîne éditoriale, c'est vraiment l'un des principes clés. Du coup, petit clin d'œil, euh, je vais d'abord évoquer euh, les coordinateurs donc, qui sont euh, au centre du dispositif, qui ont permis hein, la médiatisation des, des 180 heures euh, euh, de formation que j'évoquais tout à l'heure. En fait, c'est plutôt des coordinatrices. Puis vous voyez, je les ai représentées avec un petit costume de super-héros, parce qu'il faut l'avouer, <rire> je vois Marie-Laure euh, <rire> qui sourit, euh, il faut l'avouer, elles, euh, elles ont toutes les casquettes, nos coordinatrices, donc de médiatisation des contenus, euh, tout ce qui est euh, enrichissement médiatique, donc ajouter des ressources, animation, images, etc. Les garantes de l'homogénéité du fond documentaire, ça c'est pas simple, quand on, on commence à gérer euh, du volume, euh, ne serait-ce que la nomenclature des grains, etc. Enfin c'est plein de questions euh, à se poser. Elles assurent également un restage fonctionnel avant la mise en ligne de nos, nos modules e-learning sur la plateforme. Elles coordonnent les groupes de travail. Bref, ce sont des acteurs clés de la transformation euh, du process de mise à jour. Cela se traduit dans Scénari par le rôle de gestionnaire, donc un maximum de droits sur les entrepôts, sur les ateliers. Si je reviens sur mon, mon petit schéma, donc, euh, euh, le deuxième cercle, et c'est celui qu'on a euh, mis en place donc, depuis euh, quelques mois, on cherche à toucher nos référents d'offres. Jusqu'ici, nos mises à jour se faisaient euh, sous forme d'annotations, de papier-crayon, d'échanges de mails, etc. Euh, là, on essaye de s'adresser à nos concepteurs en interne, à l'IFCAM, euh, pour leur donner la main sur l'outil. Donc, une dizaine de personnes qu'on est en train de former et d'accompagner euh, pour mettre à jour les contenus, les enrichir aussi pédagogiquement, donc là on a fait un, un gros focus sur tout ce qui est exercice, donc c'est bien, ça fait le lien avec la présentation qu'il avait juste avant sur le modèle Quetzal. Euh, effectivement, on essaye d'aller au maximum vers des exercices plus graphiques, légender des schémas, retrouver des processus, euh, dynamiser un petit peu et sortir du QCM traditionnel, même si ça reste euh, l'un des fondamentaux en termes d'évaluation. Euh, donc nos référents, on essaye de les accompagner sur ces questions d'exercice. De, par contre, le but, ce n'est pas que nos référents, nos concepteurs deviennent des experts plus-plus de la gestion documentaire et de la chaîne éditoriale Scénarii. Du coup, euh, Kelly a développé pour nous un rôle un peu particulier qui est le rôle auteur grain, qui permet en fait à nos référents de faire des modifications dans les grains. C'est ce qu'on leur demande, mais pas de changer la structure des modules euh, euh, ou de, euh, de transformer complètement, supprimer les grains, etc. Par contre, forcément, quand ils sont en train de faire leur mise à jour, ils peuvent en avoir besoin. Et c'est là où interviennent les tâches, c'est-à-dire que nos référents, peuvent utiliser les tâches, soit pour demander des créations de médias, soit pour demander des mises à jour particulières. En gros, c'est ce qu'on voit sur la capture à droite, là. Euh, le référent va dire, bah, est-ce que vous pouvez ajouter une animation à cet endroit-là J'en ai besoin, supprimer tel ou tel élément. Et euh, l'intérêt, c'est que la coordinatrice derrière va récupérer ces infos au bon endroit dans l'éditeur et peut directement réaliser les mises à jour. Voilà pour ce second cercle. Du coup, si les deux premiers cercles sont euh, relativement bien ancrés ou en cours d'ancrage, on a un troisième cercle d'utilisateurs qui, là, est un peu plus expérimental. Euh, on vise nos formateurs groupes. En fait, on va faire appel à des experts qui sont euh, sur le territoire, en caisse régionale, euh, pour mettre à jour les contenus, mais là, vraiment, être garant de, de la qualité du fond documentaire, être sûr qu'on est bien raccord par rapport euh, à l'actualité. Euh, là, nos formateurs groupes, c'est très très difficile d'imaginer une installation de scénarii sur leur poste de travail, euh, même de les former, etc. Du coup, on a tenté autre chose, qui est l'utilisation de la version de relecture. Donc, Vincent a évoqué, je crois, hier. Euh, en fait, les coordinatrices envoient aux experts une URL qui est générée automatiquement par Scénari. Nos experts se connectent vraiment euh, avec le navigateur sur le module e-learning tel qu'il est présenté aux apprenants. Vous voyez la capture à gauche, c'est vraiment le format de sortie e-learning euh, euh, e traditionnel. Et en fait, chaque zone cliquable, de, pardon, chaque zone de l'interface est cliquable. C'est-à-dire que l'expert va pouvoir annoter euh, les balises pédagogiques va pouvoir annoter le contenu et dire dire bah, « ça on garde, ça on jette, ça c'est pas à jour, ça je veux transformer, etc. » Et donc, ces commentaires se retrouvent, là encore, automatiquement, de l'autre côté, côté éditeur, scénariste, c'est ce qui est en jaune ici, ce qui permet d'initier une véritable démarche d'écriture collaborative. Donc l'expert va annoter le module e-learning, la coordinatrice ou le référent d'offre récupère cette annotation, dit « ok, pour moi c'est traité, c'est pas traité, etc. » Et là, on est sur un process complètement dématérialisé de la mise à jour de nos contenus. Euh, je, je passe sur les statistiques, on pourra en parler. Euh. Ah Qu'est-ce qui se passe? Forcément, hein Xavier m'avait prévenu, c'est pas drôle. <rire> ok, donc nos formateurs groupes, le troisième cercle. Euh L'objectif à terme, vous voyez, j'ai mis « après, demain hein, », c'est de constituer une véritable communauté d'utilisateurs, euh, de scénarii, euh, en fait, euh, permettre à nos apprenants de pouvoir s'exprimer sur ces modules, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, donc euh, aller plus loin avec la version de relecture, Enfin. Essayer d'avancer un petit peu sur, sur tous ces éléments-là. Donc euh, J'ai trouvé la présentation de ce matin très intéressante là sur tout ce qui était euh, donc, de, de Christian, que je regarde là-bas, euh, le fait de pouvoir euh, mettre des messages sur les contenus, dire euh, ça, je rajouterais bien quelque chose, etc. Enfin, vraiment entamer cette démarche d'écriture collaborative, mais vraiment avec les utilisateurs finaux, nos apprenants, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. Vous voyez, ils sont très loin au niveau du cercle euh, dans le dispositif. Alors, en termes d'acteurs, Xavier va j'ai encore un petit peu de temps. Euh, D'autres acteurs gravitent dans le cercle scénarii, il ne faut pas les oublier. Euh, nous avons la chance d'avoir un studio multimédia à l'IFCAM. Il bon, ne faut, faut pas se voiler la face, c'est euh, peu de personnes aujourd'hui. Euh, mais ces acteurs hop, je vais faire le... nous ont permis euh, de, de vraiment euh, changer notre identité visuelle. Donc, je vous ai parlé du passage en GIE, depuis le 1er janvier. Euh, donc, on a souhaité rebooster euh, notre ligne éditoriale. Donc, là, euh, création d'un nouveau logo, nouvelles couleurs, etc. Du coup, Kelly s'est assurée euh, chez nous des formations scénarist-styler. Euh, donc, on a souhaité monter en compétences en interne sur ces questions-là pour personnaliser euh, euh, nos modules e-learning. Donc, à la fois web, à la fois papier. Donc, euh, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des, des captures. Je ne sais pas si on ira jusqu'au format euh, PDF directement. Enfin, voilà, on a pas mal de questions là-dessus. Studio multimédia, et puis le dernier cercle, enfin les derniers utilisateurs, les équipes informatiques qu'il ne faut pas oublier non plus. Euh, le fait d'être dans un groupe aussi, euh, aussi grand que le, le Crédit Agricole, ben forcément, ça complexifie un petit peu le cahier des charges, euh, notamment pour déployer l'application. Euh, notre client serveur, on n'a pas la main dessus, c'est hébergé chez un... Prestataire, euh, donc il a fallu aussi accompagner ces acteurs-là. Donc travailler avec les SI, c'est pas, pas toujours facile, il faut être clair. Euh, mais c'est en cours, c'est en, en bonne voie. Une, une belle réussite, euh, c'est ce client scénari qui est virtualisé. En fait, on a euh, euh, déployé pas mal d'applications comme ça sur les postes des Yves Camiens. On a 7ZIP, euh, enfin voilà, des applications bureautiques. En gros, l'idée, c'est que le service informatique ne se déplace pas sur chaque poste utilisateur, mais attribue simplement les droits à telle ou telle personne sur tel client, telle application. Donc Scénari et Open Office, aujourd'hui, pour les collaborateurs IFCAM, est virtualisé. Donc c'est difficile à, à illustrer comme ça, mais ça nous simplifie vraiment le déploiement, c'est-à-dire qu'une nouvelle personne souhaite utiliser Scénari, ok, petit coup de fil au service informatique, et c'est poussé sur le poste utilisateur en 5 minutes. Mais ça, ça marche que pour l'interne. Euh, Côté déploiement des modules, on a pas mal de difficultés aussi, hein, parce que le parc informatique euh, en caisse régionale, euh, il, est, il est très euh, hétérogène. On a du Windows XP, on a du IE6, et oui, du IE6. On a IE8 également. Euh, on y travaille. Hein. IE8, c'est pour la fin de l'année, c'est bon, on est dessus. Donc forcément, de grosses contraintes sur les publications web. Pas mal de choses qui ne fonctionnent pas. La version de relecture, typiquement, IE8, c'est compliqué. Euh, beaucoup de JavaScript et... Pas mal de plantage, mais bon, là encore, euh, c'est en bonne voie. Et puis surtout, euh, la mise en ligne des contenus euh, selon la norme SCORM 1.2. Euh, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que vu le nombre d'utilisateurs connectés, le moindre grain de sable dans le contenu qui va être publié dans la communication entre la plateforme et le contenu, ça génère des centaines d'appels de, euh, sur la boîte de support. Euh, ah, j'arrive pas, ça marche pas, j'arrive pas à me connecter, etc. » Donc, il faut que l'ensemble de ce qu'on produit avec Scénari, ça passe nos process de, de qualité interne, donc homologation, qualification. Donc, ça, c'est pareil. C'est de grosses exigences techniques, même si c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Voilà pour ces équipes informatiques. Donc, on a fait le, le tour des cercles d'acteurs. Euh, voilà, ça, c'est la vraie vie. En fait, j'ai voulu vous montrer les petits personnages de cartoon avec l'ensemble des, des acteurs du dispositif. Mais finalement, le process réel, c'est celui-ci. Et donc, on a beaucoup travaillé avec, avec Xavier là-dessus pour instrumenter tout ça dans Scénari euh, et faire en sorte que, que ces pratiques, Collaboratif, ce workflow qui existait, euh, même si ça passait par du Word, des documents papier, bah, arriver à transposer tout ça dans, dans Scénario 4. Euh, et le challenge a été là quand même cette année. Donc on n'est pas. Euh, C'est pas terminé. Mais en gros, voilà, on était parti sur un logigramme un peu comme ça. Sans transition, tout ce que je viens de vous montrer, euh, je souhaite le, le rappeler, même si ça a été évoqué hein, beaucoup dans les, les présentations euh, euh, précédentes, c'est le fait que ok, Scénari, c'est un outil structurant réellement pour la production des contenus. Par contre, vous donner un accès aux utilisateurs, ça, ça, ça, ça ne suffit pas. Et si vous n'avez pas un plan d'accompagnement adapté à chaque catégorie d'acteurs, que ce soit la direction ou euh, les personnes qui vont médiatiser le contenu, ça, ça ne prend pas. Il y a une difficulté réelle d'appropriation, il y a tout un tas de, de mauvaises ou de bonnes raisons pour ne pas utiliser cet outil, mais en gros, il a fallu qu vraiment qu'on mette l'accent sur des sessions de formation personnalisées, sur du suivi, des comités de pilotage, etc., etc., et ce n'est pas terminé. Voilà pour ça, et... Euh du coup, pour, pour conclure un petit peu cette, cette présentation, ce que je souhaitais, c'était ouvrir un petit peu sur nos perspectives, là, pour la fin d'année et puis pour 2014. Donc, des, des perspectives court terme, euh, j'ai vraiment insisté là-dessus, mais euh, qui sont l'ancrage de ce process collaboratif, euh, être, être sûr que ça vive dans le temps. Ça, c'est un objectif second semestre 2013. Et puis, euh, mettre l'accent aussi sur la conception d'exercices, que ça rentre vraiment dans notre, dans notre processus. Alors, d'autres objectifs plus long terme, euh, donc pour 2014, là, qui est vraiment lié au changement de paradigme, en fait, ça commence à émerger un petit peu dans tous les sens, on le voit bien dans les présentations. En gros, ce qu'on souhaite, nous, aujourd'hui, pour l'université du groupe Crédit Agricole, c'est sortir un petit peu du cadre de cette formation structurée, que ce soit du présentiel ou du e-learning traditionnel, mais en gros, on voit bien qu'il va falloir qu'on avance sur tout ce qui est mobilité, tout ce qui est formation temps de travail, on va dire ça comme ça, euh, mais en gros être au plus près euh, des pratiques d'apprentissage des apprenants. Quand on a une question, c'est toujours rageant d'attendre la session présentielle qui aura lieu dans un mois ou le e-learning qui démarre euh, dans deux mois. Il faut pouvoir euh, apporter des réponses rapidement aux utilisateurs et pour ça, on a des projets euh, notamment de, de base de connaissances hein, pour... Euh, pour pouvoir euh, euh, ce fonds documentaire euh, le publier autrement que ce forme de module e-learning, donc pouvoir faire des recherches euh, assez, assez spécifiques pour euh, trouver les infos, par exemple euh, associer cette base de connaissances avec des études de cas, et en gros euh, plutôt que d'aller chercher dans Google les informations, bah, aller directement dans le fonds documentaire IFCAM qui lui est pertinent dans une situation de, de formation. Voilà, donc euh, pas mal d'usages aussi euh, sur les web médias, on réfléchit à tout ça, euh, c'est en cours. Voilà ce que je pouvais euh, dire sur notre contexte. Merci. Merci Céline, timing impeccable, voire en avance, si c'est pas beau ça. Donc Thierry, je t'invite à, à la table. On a 25 minutes pour la présentation et puis on va laisser jusqu'à 16h15 pour les questions. Alors, on va lancer la présentation. Est ça, non. Elle non. est où Ah non, c'est sur la ah, clé. Pardon. Euh, c'est pas celui-là. C'est celle-là Non Donc, j'en profite pendant qu'on met aller? en place la, la présentation oui, pour faire une aller? petite transition. Oui. Donc là, ce qui est intéressant dans le cas IFCAM, évidemment, comme vous l'avez constaté, Céline n'a pas tout décrit, notamment son, le modèle documentaire qui est utilisé. Euh, là où on a été loin avec l'IFCAM, notamment cette année, c'est justement sur ces principes de relecture et en particulier à l'extérieur de Scénarii. Ça c'est relativement nouveau, euh, c'est ce qu'elle a montré tout à, à l'heure avec, euh, avec les commentaires euh, intégrés dans une interface web. Et c'est à ma connaissance, avec ce qu'on a fait nous sur Opal, euh, dont a parlé rapidement hier Eric sur une des présentations, sur Opal Collab, mais c'est des, des, un des usages les plus développés en ce qui concerne les commentaires. Alors c'est balbutiant, il y a des problèmes d'ergonomie, il y a aussi des problèmes techniques liés au... au Navigateurs fort récents que sont euh, Internet Explorer 6 et 8. Mais voilà, c'est intéressant parce que ça aussi, ça je tiens à le dire, c'est que toutes ces chaînes éditoriales spécifiques euh, qui sont euh, évidemment payées euh, au niveau de Calice, profitent aussi à la communauté. Euh, même si c'est pas directement à travers les... Euh, les, les primitives, les, les modèles qui seraient mis à disposition dans le libre, euh, comme l'a fait euh, très gentiment l'Enac, euh, Ça peut être aussi à travers des usages, et là c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi c'est vraiment un usage très poussé de la lecture, où on se rend compte bah, des vrais problèmes que ça pose d'avoir euh, quelqu'un qui est relié dans une interface web, et puis ça revient dans Scénarii, etc. Donc là il y aura sans doute une seconde étape qui sera vraiment intéressante dans l'année à venir, sur le différentiel qu'on va pouvoir faire entre différents documents. Donc ça, euh, je ne sais pas quand est la conf, là, si on 4.1, mais je ne sais plus si c'est ce matin, c'est après, mais enfin bon, peu, peu importe. C'est quand Ah, c'est vendredi matin. Donc demain matin, il y aura certaines nouvelles fonctions qui seront à venir, et notamment le différentiel qui sont vraiment pertinents dans le cadre, justement, d'écriture collaborative. Ça, c'est fait. <rire> donc maintenant, on va passer euh, à l'enfPIP. Alors, point commun avec l'IFCAM, c'est qu'on va parler finances. <rire> c'est l'École Nationale des Finances Publiques. Thierry va le présenter mieux que moi. Euh, juste un petit point là aussi pour préciser un peu le contenu de la, la, la présentation, euh, là aussi Thierry est intervenu aux 10 ans de scénarii, chaque fois il intervient, si Thierry, <rire> et il est intervenu aux 10 ans de scénarii où justement il avait vraiment plus axé la présentation sur, euh, sur le modèle et sur la façon dont il avait mis en place le modèle. Là en fait il a fait face à une autre difficulté de son travail, et d'une autre, qui est euh, de, de mutualiser en fait, l'expérience qu'ils avaient acquise au niveau d'une école. Donc euh, il a dû euh, faire marcher ensemble plusieurs établissements d'une organisation publique. Puisque là on était dans un établissement privé, nous allons passer dans le monde du public que vous connaissez. Et euh, voilà, c'est d'autres problématiques, donc ça me semblait intéressant de les, les mettre en, en relief tous les deux. À toi Thierry Ok, bonjour donc Effectivement, euh, la présentation de cet après-midi, c'est sur l'utilisation de scénarii euh, par l'École nationale des finances publiques, qui est l'école euh, de formation de la Direction générale des finances publiques. La particularité par rapport à la dernière fois, effectivement, où on en avait parlé ensemble, c'est qu'est intervenue euh, en 2008, puis progressivement, euh, la fusion euh, de la Direction générale du Trésor et la Direction générale des impôts. Ce qui n'intéresse personne ici mais qui a eu pour conséquence compliquée pour nous, euh, qu'elle nous a amené à fusionner les écoles. L école nationale du trésor d'un côté et école nationale des impôts euh, de l'autre. Et il se trouve que dans, dans ce chantier de fusion, traîné au milieu quelque part, à cause essentiellement de Céline d'ailleurs, euh, le sujet scénarii. Et le sujet scénarii qui en plus euh, symbolisait une des maisons qui par construction dans le cadre d'une fusion devient un sujet un peu problématique. Donc Céline l'a dit, je crois, on a utilisé le terme, on a un peu tourné le, le, le problème en se disant, bah, faisons de scénarii l'outil structurant de la fusion euh, des écoles, au moins sur l'aspect documentaire formation initiale. Et donc c'est vrai que depuis euh, 2010, cette fois-ci avec Xavier, on, est, euh, on a été amené plus à travailler sur les usages que sur le développement de notre modèle, puisqu'il n'a pas beaucoup, beaucoup bougé, si ce n'est passa le passage en, en Scénarii 4, euh, avec Antoine, cette fois-ci, euh, mais pour euh, réfléchir à comment faire rentrer dans un dispositif, peut-être un vrai rigide, euh, une communauté, sachant juste, je vous présenterai les chiffres tout à l'heure, mais juste pour positionner les, les ordres de grandeur, que les utilisateurs scénarii historiques, c'est à peu près 30 personnes, 30 auteurs, et qu'il fallait faire rentrer dans le tuyau plutôt 200 hauteurs. Donc il y en avait grosso modo 170 qui ne voulaient pas et 30 qui y étaient. Euh, la deadline, et ça c'était intéressant pour nous, c'était la première rentrée de scolarité fusionnée, puisque la seule chose qu'on savait c'est que 1er septembre 2012, donc c'est la scolarité qui vient de se terminer, on avait non plus une scolarité inspecteur du trésor, inspecteur des impôts, contre des, du trésor contre les impôts, mais des inspecteurs direction générale des finances publiques. Des contrôleurs, direction de générale des finances publiques, des agents. Et donc, la seule chose qu'on savait en 2010, c'est qu'au 1er septembre 2012, il faudrait livrer une documentation, une prestation sur un outil identique. Puisque, évidemment, pour les gens qui rentraient dans l'administration, ils s'en foutaient de savoir qu'il y a deux ans euh, préexistaient des écoles différentes, ce n'était pas leur sujet. Donc voilà, c'est cette, cette petite histoire que je vais essayer de vous raconter rapidement, euh, sachant que, effectivement, techniquement, on n'apprendrait strictement rien puisque tout a été vu et revu depuis le début des interventions. Alors juste, j'avais un remerciement à faire pour les collègues des armées parce que je pensais être dans une organisation complexe mais respect, hein. c'est bien pire. Donc pour le coup, ça m'a beaucoup rassuré. C'est plus simple. La présentation, on a choisi avec Xavier de la faire sur un outil qui n'est pas adapté euh, simplement, euh, donc notre chaîne éditoriale, c'est une chaîne éditoriale pédagogique, et on a utilisé le support, que nous on appelle dans notre jargon version vidéo projetée, qui est le support d'animation de tous les cours à l'Enfip. Donc tous les cours à l'Enfip se font sur ce type d'outils, et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez un certain nombre de séquences, que je pas, parce que ça n'a pas de sens pour nous aujourd'hui, puisqu'on n'est pas dans une action de, de formation. Vous voyez, ça vous présente un petit peu la navigation telle qu'elle a été euh, développée à l'époque. Donc le contexte, ce que je, je viens de vous dire à l'instant, il est marqué par la disparité géographique des établissements. On a euh, six établissements de formation initiale, qui évidemment sont répartis euh, sur la France entière. Donc on n'a pas d'unité de lieu. Donc là, pour nous, Scénari, avait du sens euh, pour essayer de redonner un peu d'unité. Les pratiques pédagogiques, alors j'ai mis hétérogène, mais ce qui est une forme de de l'acheter de ma part, puisque c'était bien pire que ça, évidemment. Puisque d'un côté, euh, on avait un fonds documentaire qui était complètement dé document euh, découpé en séquences de trois heures avec un conducteur pédagogique, un support enseignant, un support stagiaire, un diaporama, etc. etc. Et de l'autre côté, on avait des bouquins qui euh, permettaient de traiter tout un thème sur une année donnée. Voilà, grosso modo, les deux modèles. Euh, d'un côté, on recrutait des enseignants avec euh, une durée limitée d'enseignement, donc on considérait que c'était des praticiens qui venaient faire de l'enseignement pendant 3 ans x 2, donc 6 ans maximum. Donc pas des professionnels de l'enseignement, mais plutôt des gens qui venaient du métier. Et de l'autre côté, plutôt des gens qui font de l'enseignement tout au long de leur carrière. Et donc évidemment avec un rapport au documentaire qui n'est pas forcément exactement le même, puisque quand on avait une population d'enseignants débutants, ils étaient très très contents qu'on leur donne un document très formaté, puisque ça les aidait à prendre leurs fonctions. Dans l'autre cas, on avait plutôt un rapport aux documents beaucoup plus souple, puisque le savoir était, était détenu exclusivement par quelques, quelques sachants. Et puis, donc, je vous ai dit, des volumes d'équipes qui ne sont pas du tout non plus de même nature. Et donc, démarre d'harmonisation des pratiques, mutualisation des contenus. Euh, comment faire en sorte que un cours du Trésor d'une part, des impôts d'autre part, devienne avec le temps un cours de l'École des finances publiques et deux, euh, ça a été évoqué aussi ce matin, je crois, dans l'intervention sur euh, les armées, euh, des contenus qui pouvaient préexister sur des thèmes identiques dans les différentes écoles. Et donc, euh, comment, euh, et ça c'est des sujets qu'on discute avec Xavier en ce moment, comment euh, amener les différents auteurs à prendre, conna... à prendre conscience du fait que ces contenus coexistent et qui finalement, euh, même si chacun s'acharne à démontrer, sont différents de ceux du collègue, sont grosso modo les mêmes. Euh, le but du jeu, et ça on le connaît de, depuis longtemps, c'est rationaliser la mise à jour, aller plus vite, etc., etc. Voilà grosso modo le contexte. Alors je passe très vite sur les suivantes puisque ça va être pénible pour vous. L'ENFIP, les établissements, je vous en ai dit deux mots. Euh, donc euh, grosso modo, c'est 2500 à 3000 stagiaires en formation initiale par an, ça dépend du volume de recrutement, répartis sur 600 établissements, vous voyez à peu près 600 agents, 800 cadres intermédiaires, 700 cadres, plus des recrutements cours de carrière, avec des personnels, assez, des profils assez différents. Donc voilà sur la volumétrie. Quelque chose que j'évoque, que puisque je vous montrerai sur la structuration des ateliers pour la, la mutualisation de la doc, euh, on a fait le choix, euh, mais ça aussi c'est lié à l'historique de fusion, de découper tous nos parcours de formation en trois temps, et vous verrez que c est, c est un, ça influence euh, nos ateliers. Une formation de carrière où, grosso modo, on considère que, quelle que soit l'origine des stagiaires, on leur donne un contenu identique, ce qui permet bah, d'avancer sur cette question de mutualisation et de, de fusion des connaissances. Une formation ensuite bah, sur le métier qu'ils vont être amenés à exercer, sur la grande dominante. Donc Vous voyez, vous avez des aspects plus sur la fiscalité, des aspects sur la gestion publique, des aspects sur le cadastre, les hypothèques. Et puis, une formation d'adaptation à l'emploi fine qui correspond au premier emploi qui va être occupé. Donc, on a euh, cette restructuration qui va se retrouver dans notre nomenclature documentaire. Les établissements, je l'ai évoqué. Juste un petit commentaire sur la, la structuration de cette page. Donc, euh, en, en termes de, de modèle d'animation... On a sur la gauche la séquence du conducteur pédagogique, qui, est, qui apparaît à l'écran, puisqu'on considère que c'est quelque chose qui doit être euh, publié vis-à-vis -vis de l'apprenant, veut dire où on en est et quel est l'objectif poursuivi. Le cœur de la présentation au centre, qui n'apparaît pas, puisque c'est les éléments de commentaire. Et à droite, c'est l'ensemble des ressources qui peuvent être mobilisées par l'enseignant pour faire passer son contenu. Donc là, vous avez... Euh tout type de ressources, des films, des images, des graphiques, des, des feuilles Excel, des PDF, j'en passe à des meilleurs. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on aura un détournement d'usage assez sympa. Euh, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais il n'est pas trop tard, en sortie de Scénarii, on diffuse nos contenus sur Moodle. J'ai entendu ce matin euh, des éléments sur euh, l'interface entre Scénarii et Moodle. Euh, nous, on est, on est complètement sur ce dispositif-là, sachant que pour réguler notre documentation, je ne vous ai pas fait de slide, je crois, là-dessus. On a euh, l'organisation suivante des auteurs dans les établissements qui contribuent dans Scénarii, qui produisent une doc, un système, un process de validation qu'on verra tout à l'heure. Une validation par celui que j'ai indiqué être le pôle formation initiale, qui est au-dessus des établissements. Et évidemment, une fois que la doc est validée, on la refait descendre dans les établissements via des plateformes Moodle. Donc, une plateforme tête de réseau et puis les six plateformes filles qui vont venir s'alimenter sur la plateforme Tête de Réseau. Euh, L'objectif, quelque chose qui peut sembler très très simple, mais qui euh, n'était pas constaté forcément par le passé, c'est que la, la même doc n'était pas forcément utilisée euh, dans tous les établissements. Et donc quand vous avez là-dessus des épreuves de validation des acquis, on avait des remontées des stagiaires qui disaient « je ne comprends pas, dans tel groupe » ou dans tel établissement, on a eu tel type de support qu'on n'a pas eu à tel endroit. Donc aujourd'hui, on a bien cette remontée de, de documentation, la validation et la redescente. Le principe étant qu'un enseignant de l'Enfip, qui, qui donne un cours de l'Enfip, se connecte sur sa plateforme Moodle, la plateforme Moodle de l'établissement, sur l'intitulé du cours qu'il doit assurer, et la doc est disponible, et pour les stagiaires, et pour les enseignants. Donc normalement, tout le monde a la, à la même doc. Évidemment, on a des clés USB qui se promènent, qui permettent de, de contourner le, le dispositif. Bon, je ne vous montre pas les plateformes Moodle, ça ne présente pas euh, grand intérêt pour vous. Alors, sur la structuration de la doc, je crois que, que tu souhaitais, Xavier, qu'on qu en redise deux mots. Euh, on a bien euh, repris l'exercice dès le départ, non pas sur les contenus, mais avant Scénarii, sur les référentiels. Alors, les référentiels, j'ai dû vous en présenter un ici. On va prendre un référentiel matière. C'est un, un travail assez fastidieux, mais qui nous a semblé important. C'est de ne pas attaquer la question de la pédagogie sur les contenus, mais sur les objectifs pédagogiques. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que dans les deux filières, on ne pas des objectifs de même niveau et de même nature. Et donc, si on avait rapproché nos contenus, on aurait eu un niveau de technicité pour faire cours très différent. Donc, on est repassé, première étape, par la redéfinition de l'ensemble des objectifs. On voyait à l'issue de la formation, blablabla, bla bla, le stagiaire devra appréhender l'environnement juridique, décrire les missions, présenter quelques cas d'exercice. Et vous avez le détail de chacune des séances qui constituent ce département pédagogique, à savoir qu'il peut y avoir 15, 20, 30 séances de 3 heures. Donc là, vous avez bien l'objectif pédagogique poursuivi, le contenu, la méthode pédagogique retenue, les limites, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être traité, et les outils et supports associés que vous avez vus dans la version vidéo projetée. Donc on a bien, euh, je crois que vous avez évoqué le trois colonnes ce matin, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu euh, à ce type de document, où on essaye de, de rassembler sur un, un document assez, euh, assez restreint, au moins les objectifs poursuivis et les outils qu'on va mobiliser. Une fois que ces, euh, que ces documents ont été créés, non, on ne va pas passer là, c'est euh... celui-là, voilà, c'est celui-là. Euh, ils ont été diffusés donc à nos enseignants. Les enseignants ont évidemment préparé les référentiels, euh, ces référentiels ont été validés, et ensuite feu vert pour la création de la documentation. Parallèlement, on met à leur disposition une veille documentaire. Donc la veille documentaire, c'est simplement du forum Moodle, c'est-à-dire que c'est bien euh, la tête de réseau, qui est la plus proche de l'administration centrale, qui descend les informations au fur et à mesure, évidemment classées par thème, en disant, euh, alerte, alerte, tel changement réglementaire, tel point à modifier, pour faire en sorte que, au final, ce qui sort de scénarii, dans le cadre du visage que je vous présenterai, soit le plus propre et le plus à jour possible. Donc voilà pour les éléments sur la veille. La prod, et on s'approche donc de, de notre sujet scénarii. Alors, quelques mots pour, pour, pour qualifier cette production. La documentation aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est 250 auteurs. Euh, donc qui ont de 1 an d'expérience dans le métier à 30 ans d'expérience dans le métier. Donc un rapport euh, à l'outil informatique et à la chaîne éditoriale qui peut être un peu variable. Euh, on a essayé d'évaluer le nombre d'items, je crois, avec Xavier. Il y a, il y a quelques temps, on était arrivé, mais ça doit être un arrondi euh, assez grossier, mais à 100 000 items. Euh, mais c'est probablement un peu plus, je pense, avec les, les, derniers, les derniers travaux environ 100 000 items qui correspondent grosso modo à 1100 demi-journées de cours, à peu près. Donc ce que j'ai regardé pour voir si c'était à peu près cohérent, sur une séquence de trois heures, on a à peu près une centaine d'items à chaque fois, à peu près. Et, alors Céline a dit que c'était, on prenait notre temps quand on fait une mise à jour annuelle, aïe euh, On fait des mises à jour annuelles, je suis désolé. Euh, mais en fait, on, on a des populations qui ont des cycles annuels, donc ça n'a pas Forcément, beaucoup de sens de, de mettre un jour la doc euh, euh, plus rapidement que ça. Ce qui veut dire, et ça, ça nous semble majeur, c'est qu'on ne doit pas avoir de documentation qui vieillit. Donc, toute la documentation euh, doit suivre un programme de révision tous les ans, même si d'ailleurs ce programme de révision conduit à dire on change rien. Ça, c'est pas gênant. Pardon, c'est pas gênant. Mais elle doit passer dans le process de révision. Et, et nous, on doit être en capacité de vérifier que ce qui doit être fait il est réellement et pas simplement un passage un peu un peu fictif. Alors, le modèle documentaire. Euh, pourquoi il nous fallait une chaîne éditoriale pour le pour le maintenir C'est vous allez voir qu'il est relativement euh, il est relativement complexe. Pour chaque séquence, pour chaque cours, on va pour pour, pour simplifier. Pour chaque cours, on va avoir au moins deux documentations, une documentation à l'attention du stagiaire et une documentation à l'attention de l'enseignant. Et comme ça a été dit ce matin, on fait en sorte que la documentation de l'enseignant soit un peu plus épaisse que celle du, du stagiaire, parce qu'a priori c'est apprécié. Euh, et d'ailleurs on essaye aussi de cantonner la documentation de l'enseignant, ça peut peut-être vous paraître euh, étonnant, euh, puisqu'en fait on s'est aperçu que la, la documentation elle avait une tendance à à se développer et à être de moins en moins géré. Donc on essaye d'avoir grosso modo un ratio en disant voilà ce qu'on peut décemment euh, descendre comme contenu sur un stagiaire dans une durée de 3 heures et donc pas plus. quoi. Et on essaye de limiter, notamment parce que, comme tu évoquais, sortie de la loi de finances, ce n'est pas compliqué, on peut rajouter euh, à chaque fois euh, 20 items par, par séance. Le problème c'est que les stagiaires eux n'ont pas une capacité d'apprentissage qui, qui, qui augmente. Euh, donc, une documentation stagiaire, une documentation enseignant, euh, toujours dans les deux formats, la publi web et la publi euh, PDF. Euh, sachant qu'on fait une publi ODT transformée en PDF, ce qui nous crée plein de problèmes. Euh, la publi, donc, on a deux publi web euh, systématiques, c'est-à-dire celle que je vous présente, animation, et puis une publi euh, de révision. Et là, je ne vous en dirai pas grand-chose puisque tout a été présenté tout à l'heure par l'intervenant de, de l'ENAC. On a les petits items d'exercice qui vont venir enrichir le contenu. Donc on a en fait des items questions, des glissés-déposés, des textes à trous, des QCM, et j'en passe des meilleurs. Donc voilà grosso modo le type de publie qu'on peut avoir. Sachant qu'ensuite on va avoir des publis partiels, on va pouvoir choisir de ne publier que les exercices ou que le contenu stricto sensu quand on veut externaliser des, des connaissances. Juste pour préciser, en fait, ce qui est intéressant par rapport aux... C'est mieux qui sont... Euh, donc, par exemple, Opal. Il euh, y a deux choses qui apparaissent, hein, qu'on voit qu lister. Il y a de, notamment le fait qu'ils qu utilisent beaucoup des tableaux blancs interactifs, ce qui n'est pas le cas partout, loin de là. Et le deuxième point qui me semble encore plus intéressant, pas au sens que le premier ne l'était pas, mais il l'est encore plus, c'est qu'en fait il y a une autant, je pense qu'au niveau des universités, actuellement on s'est limité à traiter le contenu pédagogique lui même, autant on remonte d'un niveau, c'est à dire que le conducteur pédagogique est aussi là pour aider à concevoir la séance de présentiel. Là en l'occurrence c'est une séance de présentiel, hein, on est d'accord, ça reste relativement classique, mais néanmoins c'est assez intéressant de voir qu'on utilise Scénarii pour décrire une séance de présentiel. Et ça, c'est par exemple Opal ne le fait pas aujourd'hui. Opal, vous pouvez faire, enchaîner des activités, mais on n'est pas en train de décrire justement des séances, peut-être pas minute par minute, mais c'est relativement précis à l'Enfip. Et ça, c'est vraiment intéressant comme outil quand on a des transferts à faire entre formateurs, en fait. Un formateur doit reprendre le contenu d'un autre, ce qui est exactement le cas là, en l'occurrence dans le cas d'une fusion. Voilà. Enfin, c'est des éléments qui sont à prendre en compte dans la direction de la mutualisation. Ça a été évoqué ce matin, euh, on peut mutualiser des grains, on ne peut pas mutualiser des modules, ni même des parties de modules, ne serait-ce que parce que le temps disponible sur un parcours de formation et sur un autre ne sont pas les mêmes. Donc euh, effectivement, euh, là où aujourd'hui on se prend un peu les pieds dans le tapis, c'est quelle capacité on a à mutualiser un grain, euh, comment on indexe un grain, etc. etc. et... On a cette notion de temps, c'est-à-dire qu'au moins l'enseignant qui est en train de rédiger un module, euh, sait grosso modo qu'il a tant de temps à passer sur telle séquence. Et donc, le fait d'avoir ce, ce temps va lui permettre de trouver dans, dans la banque euh, de, de grains, dans les silos disponibles, bah, des choses qui soient à peu près cohérentes avec le temps à passer. Puisqu'évidemment, on peut avoir sur des mêmes notions euh, des temps de passage qui soient de, euh, je sais pas, de, de, de, de, de 1 à 4 à coup sûr. Grosso modo, la formation d'un agent c'est 6 semaines et la formation d'un cadre c'est 18 mois. Évidemment, on a des points de recoupement, c'est logique et rassurant. Alors, le modèle euh, documentaire, on avait dû faire un. Bon, toi tu t'as trouvé très jolie cette diapo, je crois. Donc, on va l'ouvrir comme on veut. Euh, Qu'est-ce qu'on voit sur ce document Donc en fait, c'est la synthèse de ce que je viens de, de vous présenter. On part euh, de, du référentiel, on construit notre conducteur pédagogique, et là vous avez donc la définition du plan de la séance, qui va permettre d'arriver au chapitre, sous-chapitre, section et grains, qui vont euh, donner lieu, euh, ces grains, à la création de textes, d'images, de schémas, de tableaux, etc. etc. Et on va euh, brancher là-dessus, donc on va constituer notre base de contenu, notre fonds documentaire, et on va disposer de nos générateurs qui vont nous livrer les formats papier, les formats web, à l'attention de, de, de chaque public. Sur le côté droit, euh, vous avez la, la notion de référentiel, c'est-à-dire on part d'objectif de formation, on décline un objectif pédagogique, et on arrive à la structuration de nos documents. Le conducteur pédagogique, pour nous, c'est la base. Dans l'absolu, ça c'est l'édition qu'on a eu avec Manuel, début, infini. L'enseignant construit son conducteur pédagogique et descend jusqu'au contenu, dans la réalité. Il part souvent des contenus, il essaie de reconstruire une séquence et on a une phase itérative. Ce qui fait que là, dans Scénarii, on a besoin de quelque chose de souple qui permette de modifier quand même au fur et à mesure le conducteur pour l'adapter. Le process de production. Donc c'est peut-être là euh, que les choses sont, sont, les, plus, euh, sont les plus complexes. Donc dans Scénari, on avait euh, à l'époque euh, École Nationale du Trésor sur un seul établissement, des ateliers. Évidemment, ces ateliers euh, n'étaient pas pour eux les uns avec les autres. Et donc, euh, depuis un an, je crois, on a euh, constitué au-dessus des ateliers la notion d'entrepôt. Donc l'entrepôt va euh, réunir une série d'ateliers. Donc, vous voyez, vous retrouvez bien les métiers que j'ai évoqués, fiscaux, gestion publique, et puis euh, tout ce qui va être matière transverse. Et, et c'est là que se joue, euh, joue l'ensemble. Le, Une rubrique qui euh, est désespérément vide, mais qui va se remplir un jour ou l'autre, la bibliothèque générale. Alors la bibliothèque, c'est simplement le lieu de mutualisation. C'est-à-dire, c'est l'endroit où normalement les auteurs se sont mis d'accord pour remonter du contenu, Sachant que le principe, c'est que tout auteur qui voudrait euh, rédiger sur un thème s'astreint à récupérer les items qui sont validés par tous dans la bibliothèque et puis constituer ceux qui seraient manquants. Alors, des choses euh, qui peuvent paraître simples, mais euh, la défini, enfin, une définition. On pourrait penser que dans une même boîte, chacun a la même définition d'une notion. Et quand on regarde les documents qui préexistaient, chaque établissement euh, avait inventé une définition qui trouvait quand même nettement meilleure que celle... Euh, qui étaient utilisés ailleurs. Et comme on a des stagiaires qui remontent les, les filières, puisqu'ils progressent, bah, ils nous disaient c'est un peu bizarre, parce que nous expliquaient que ce n'était pas exactement ça. Quoi. Et en fait, on est juste là sur des phénomènes de différenciation pour justifier euh, SADOC, euh, son existence. Ce qui est Juste un, un petit détail là-dessus, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a plusieurs stratégies hein, pour euh, arriver à ce que les gens finalement travaillent ensemble et réutilisent des contenus qui seraient faits par les autres. Vous pouvez considérer que tout le monde euh, fait des contenus et que systématiquement les autres vont le réutiliser. En gros, euh, si je schématisais ça dans ce scénario, c'est tout le monde dans le même atelier avec les mêmes droits. Ou sinon vous avez un autre moyen, parce que le problème de ça c'est qu'à la fin vous ne savez plus qui réutilise quoi, hein, pour faire simple, je schématise un peu mais c'est à peu près ça. Et non. en plus, euh, ça pose d'autres problèmes. C'est au moment où j'ai fait le lien, je pointais vers un grain, mais euh, il a évolué entre-temps, donc c'est plus celui-là qui m'intéresse. Enfin, c'est pas cette version-là qui m'intéresse, etc. Donc il y a plein d'autres euh, problèmes qui sont liés à, cette, à mettre tout le monde dans le même atelier. Après, il y a une autre approche qui est souvent, d'ailleurs, qui préconisé par les par ceux qui gèrent. En l'occurrence, par exemple, le PFI, le FIP, ne euh, l'a pas fait. Mais souvent, malheureusement, c'est les gestionnaires qui arrivent et qui disent « Ah bah c'est super, on va isoler ce que tout le monde va partager, ça commence par le glossaire, on en a parlé, et là on met euh, des millions d'années, donc c'est quasi impossible, pour arriver à ce que tout le monde se mette d'accord pour faire le premier dictionnaire euh, euh, lié à la formation euh, sur tel ou tel thème. Donc là, ce, ce que je trouve intéressant à l'Enfip, c'est justement qu'ils le, le, ont considéré qu'effectivement, on, au début, on part sur ce qui existe, en gros, des gens qui ne mutualisent pas trop, pour être clair, au niveau documentaire, et par contre, peu à peu, on va essayer d'inciter à créer ces espèces de bibliothèques. Et là, ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on était au niveau de l'entrepôt, mais au niveau des ateliers, en fait, euh, vous avez après, en, dans chaque atelier, au niveau des carrières généralistes, etc., vous pouvez rajouter euh, des bibliothèques qui sont plus fines, en espérant un jour qu'elles remontent tout doucement pour arriver au niveau le plus haut. Quoi. Voilà. Et donc ça, j'allais dire, tout, tout reste à prouver. Et on voit qu'on n'est pas, euh, pas sur un sujet informatique, on est clairement sur un sujet de management d'équipe d'enseignants et notamment avec la question de la validation de la version mutualisée. C'est qui décidera que telle définition, telle présentation des choses est la bonne, et comment ensuite on s'assure que cette, définition, cette présentation soit assurée par, par tous. Alors, deux, deux éléments, parce que moi je pense que les, les, les auteurs sont rationnels, donc si on les aide, ils nous suivront, si on ne les aide pas, ben ils n'utiliseront pas. Et en fait, ce qu'on voit, et ça c'est quelque chose d'assez important, euh, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est l'urgence qui, qui nous aide à mutualiser. C'est-à-dire qu'on a cette mise à jour annuelle. Euh, si dans le cadre du visa, on est amené à rejeter un certain, une, une certaine partie du fonds documentaire en disant qu'il n'est pas de bonne, euh, de bonne qualité, deux solutions. Soit je suis en capacité de rentrer dans le dispositif et de constituer ma doc, soit, euh, bah parce que les vacances approchent, parce que je n'ai pas envie, etc., etc. Je jette un œil dans ce qui existe même si j'ai expliqué par ailleurs que la mutualisation n'avait pas de sens je jette un oeil dans ce qui existe et puis euh, discrètement je pompe un peu les contenus et je commence finalement à donner de la cohérence le risque euh, c'est une mutualisation sur l'année 1 et puis euh, à nouveau des documentations qui vont diverger c'est à dire que j'ai récupéré la première fois mais la deuxième fois je mets à ma main et à nouveau on repart sur les, les mêmes errements et c'est pour ça que la, la bibliothèque ce, ce, ce lieu de mutualisation, c'est important, c'est de dire si tu veux récupérer une partie euh, de la doc, oui, mais on la remonte d'un niveau et on devient solidairement responsable de cette documentation. Et là, on voit que euh, derrière le sujet scénario, on a des sujets vraiment de management des équipes, c'est quand même là que c'est le plus difficile. Là, vous avez la structuration euh, infra-atelier, donc vous retrouvez bien euh, les, les histoires de, de grades que je vous évoquais, ABC. Euh, les, différents parcours, formation, les différents types de recrutement, pardon, formation initiale et puis promotion à terme de la carrière, et puis les trois temps, métier, carrière dominante. Donc on a bien euh, re recréé ça. Donc cette diapo là, euh, qui paraît tout à fait euh, anodine, c'est, euh, si je dis six mois, j'exagère, c'est six mois de discussion pour arriver à mettre d'accord euh, les gens sur juste une modalité de rangement de, des grains. C'est euh, des, des enjeux assez importants hein, là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est fini. Juste un, un, un petit détail là-dessus, parce que c'est en rapport là, pour le coup, je vais plonger un peu dans la technique, mais c'est quand même Scénario 4 permet certaines choses techniquement, et notamment, par exemple, cette structure arborescente, aujourd'hui, elle est gérée au niveau central. C'est-à-dire que jusqu'au jusqu plus bas niveau, en gros, il y a un espace qui correspond, grosso modo, à un cours, à hein, une séance. Dans la séance, quelque part, le, le concepteur fait un peu ce qu'il veut évidemment. Mais par contre, au niveau de dessus, tous les rangements, c'est, euh, bah aujourd'hui, très concrètement, c'est le PF, PFI qui gère. Donc quand vous arrivez dans l'atelier, en fait, on n'a pas le droit de toucher, Enfin, techniquement, vous ne pouvez pas bouger des séances d'un espace à l'autre. Enfin, le, le concepteur, lui, n'a le droit que d'aller dans sa séance. Ouais. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont permises, notamment par, par les nouvelles fonctions euh, des droits euh, dont on va parler maintenant. Tu sur peux, les Tu ne peux pas créer de matière, tu ne peux pas créer de public notamment parce que derrière tout ça tourne l'indexation de la doc or l'indexation elle est générée par le positionnement de la documentation dans l'arborescence donc pour nous c'est extrêmement important euh, et puis parce qu'on va on est en train d'instrumenter un lien entre l'arborescence scénarii et les arborescences moodle l'idée étant qu'une séance qui est positionnée dans un parcours une fois qu'elle est à jour elle soit publiée sur moodle en limitant au maximum les interventions humaines sans, sans valeur ajoutée alors l'autre sujet qui a duré six mois aussi, celui-là, hein. c'est, euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur comment on range la doc, c'est qui a accès à quoi, qui gère les habilitations. Alors là-dessus, euh, bon, on est parti d'un principe assez simple, c'est qu'on n'était pas en capacité de gérer des habilitations fines sur le niveau central. Donc, euh, premier point, tout le monde a droit euh, en consultation à tout, et ça peut paraître... Euh, assez anodin, mais c'est assez nouveau, puisque jusqu'alors on pouvait avoir une doc papier qui circulait pas tant que ça. Donc chacun a droit d'accéder à toute la documentation. Juste pour vous donner une idée, c'était sur une des dernières fois que tu es venu, on a un établissement qui a demandé à un autre de lui donner une séance modèle. Simplement, c'était « je suis allé voir chez toi et j'ai bien vu que la scénarisation était mieux faite. Est-ce que c'est possible d'avoir une séance scénarisée de manière un peu idéale pour que je puisse développer les pratiques dans mon propre établissement. Donc ça, c'est plutôt des, des choses un peu sympas qui prouvent que ça progresse. Donc tout le monde a accès de situation à l'ensemble des ateliers. Euh, par contre, on a une gestion au niveau de chaque responsable scénarii dans chaque établissement, des droits en écriture dans euh, l'atelier qui le concerne. que pour le coup, c'est difficile du niveau central de savoir qui intervient sur quoi. Donc gestion déléguée à ce niveau-là des, des droits. Et les bibliothèques, on en a beaucoup parlé. Ouais, Il ne reste pas beaucoup de temps. Ça. Ouais. Bah on, on va pas du tout. <rire> on est au bout, non ouais, La validation, ça va aller très vite. Donc une fois que la doc est, est produite dans Scénari, elle est récupérée dans Scénari par le, le niveau central. Donc elle va faire l'objet d'une validation à l'intérieur de l'établissement. Et puis, jusqu'à récemment, on, on générait la doc et on l'envoyait au Visa. Vous voyez que là, on rematérialisait à la fin, ça n'avait pas de sens. Surtout que si vous vouliez la modifier, il fallait redescendre dans Scénarii. Donc aujourd'hui, la doc, elle reste dans Scénarii. On a juste des flux Moodle en interne entre nous pour euh, demander les validations et puis renvoyer les validations. On a euh, des fiches de relecture externes à Scénarii, mais qui sont matérialisées, qui disent OK, ça va, ça va pas, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu tout à l'heure en termes de post-it. « Merci de modifier tel truc ». Donc ça, ça existe. Et une fois que les choses sont, sont validées, elles sont mises en ligne sur les plateformes. L'évolution en cours, et on va regarder que, que ce point-là, puisque c'est celui sur lequel on est en train de, de bosser actuellement, c'est euh, passer à l'internalisation bah, du process de validation, parce qu'aujourd'hui, il reste externe. Donc, décrire le cycle de vie de la documentation, euh, déterminer le statut des documents. On en a vu ce matin entre brouillon... Euh, au visa validé, euh, et euh, quelle, est du rôle, quelle est la formalisation pardon, du rôle des intervenants dans le process de production. Alors là encore, je pense que si on s'y mettait avec Xavier tous les deux au bout de la table, on en aurait pour euh, un quart d'heure euh, à, à faire ça. On y a déjà passé une journée, euh, puisque d'un établissement à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes rôles, les mêmes droits. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un visa Est-ce que le visa peut emporter de la modification ou une demande de modification et ça, pour le coup, euh, l'informaticien a ce grave défaut de vouloir toujours une réponse binaire. Et elle ne l'est pas. Donc, euh, ça nous amène à forcer, en termes de management, des choix, en disant, bon, OK, on se détermine sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un visa. Est-ce qu'un visa emporte un droit en modification Oui ou non. Et comme, évidemment, personne ne sera jamais d'accord, euh, il faudra faire un choix qui sera, qui sera par construction critiqué. Mais une fois qu'il sera informatisé, on ne pourra plus le changer. Voilà sur les évols en cours. Donc ça, on est en train de travailler sur ce que tu as qualifié d'audit ce matin, première séquence. Et j'espère qu'on aura une version pour commencer à s'amuser en fin d'année civile. Et puis une mise en prod pour la prochaine campagne documentaire, printemps 2014. Euh, juste ça, parce que c'est important sur la compréhension des uns et des autres. Euh, pour les auteurs, vous avez vu qu'on les oblige à utiliser une doc qu'ils ont euh, co-rédigée, c'est-à-dire qu'une fois que la doc est rédigée, elle est validée, et c'est la doc de l'école, et non pas la doc de l'enseignant. En contrepartie, et parce que nous sommes des gens, qui sont, on est bons, euh, on leur a ouvert des forums d'échange publics euh, dans la communauté, où ils euh, s'expriment sur les kits pédagogiques qu'on leur fournit avec une certaine sensibilité, vous imaginez bien, c'est-à-dire le kit pédagogique, il y manque ça, etc. etc. Et on s'engage à traiter ce qu'il y a sur ces forums. On leur a mis des questionnaires en ligne sur Moodle qui constituent des kits d'évaluation. Chaque enseignant, à l'issue de, enfin de sa séance, passe sur un petit formulaire sur lequel il signale « votre version vidéo projetée, elle est mal montée, le conducteur pédagogique n'est pas cohérent, etc. etc. » Et on conduit annuellement, désolé, euh, un cycle de réunions pédagogiques sur lesquelles on discute avec eux, en disant, « Ok, voilà ce qui ressort de, de, vos, de votre utilisation, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine ?» euh, Un principe, ceux qui disent rien sont contents. Puisqu'ils ne sont pas une critique formulée, donc c'est que tout va bien. Voilà. C'est bon Merci Thierry. Euh, donc, Juste pour, euh, pour conclure un peu globalement, euh, ce, ce que je voulais, en fait, à travers les deux interventions qu'il y a là, il y aurait pu y en avoir plus, malheureusement, euh, on aurait eu encore des éléments de comparaison, euh, c'est vous montrer euh, déjà l'environnement et le contexte qu'il peut y avoir autour d'une chaîne éditoriale. Je pense que vous le touchez du doigt dans vos propres euh, organisations, mais c'était intéressant de voir dans d'autres types d'organisations justement comment ça se passe. On voit qu'il y a des points communs, et il y en a notamment un sur lequel euh, j'aime bien insister, c'est comme mon maître Manuel Majada, on le dit souvent, c'est le jeu des acteurs. Euh, donc c'est extrêmement important, Thierry est très modeste, donc il ne le dit pas, mais euh, il a, quand il dit que ça prend six mois pour euh, mettre en place l'organisation d'un atelier, c'est euh, évidemment pas six mois de travail acharné tous les jours, <rire> c'est euh, de la négociation continuelle pour euh, effectivement mettre d'accord des gens qui au départ ne sont pas forcément, et c'est pas uniquement d'ailleurs euh, pour des raisons très rationnelles. C'est tout, tout le problème. C'est que souvent viennent se jouer là-dedans des jeux de pouvoir, euh, des jeux qui n'ont rien à voir avec scénarii scénario, des jeux qui n'ont rien à voir avec euh, l'information, parfois même. Et ça, c'est vraiment intéressant, justement, euh, de, de voir qu'on peut réussir à mettre des choses en place, malgré parfois <rire> des situations, parfois des contextes en tout cas un peu délicats. Je vous propose de vous laisser la parole, sachant qu'à 16h15, c'est la pause, si je ne m'abuse, Eric donc, euh, ben voilà, si vous avez des questions, j'ai le micro. Euh, donc, merci pour vos présentations. Il euh, y a quelque chose que j'ai apprécié dans les, dans les deux cas, c'est que vous mettez euh, les apprenants euh, dans la qualité de vos formations. Donc de deux façons différentes, pour l'Enfip sous forme d'enquête à la fin de chaque module, si j'ai bien compris. Euh, pour euh, pour l'IFCAM, j'ai une question. Je ne connais pas très bien Scénarii 4. Et si j'ai bien compris, euh, vous donnez à la possibilité de vos apprenants sur les pubs web d'annoter euh, ou de, euh, de mettre un commentaire. Je n'ai pas bien compris, c'est une annotation. Euh, la question que j'avais, ces publiweb, web, ils les consultent au travers de Moodle ou euh, ils le font directement sous Scénarii. Oui.